Voici ce que vous allez trouver dans la boîte de votre Sphéro Mini. Tout d'abord, en l'ouvrant, vous allez voir la Sphéro Mini, qui est légèrement différente de la Sphéro Spark et 2.0 par sa taille et par le fait qu'elle ne peut pas aller à l'extérieur. Elle est faite pour l'intérieur, donc il ne faut pas penser que si elle entre en contact avec l'eau, elle va en sortir indemne. Ensuite, à l'intérieur, nous allons trouver un fil de recharge ainsi qu'un petit jeu de pied. Pour recharger la Sphéro Mini, il faut l'ouvrir en appuyant légèrement sur la coque, ce qui va exposer l'intérieur de Sphéro. Nous allons retrouver la prise USB. Donc, on peut venir mettre le fil dans la prise USB et par la suite brancher le fil USB dans un port USB.